Vraiment, ce qu'on peut, on peut, peut constater dans le quotidien, c'est que ce sont des régulations parallèles. Il y a comme deux sociétés, ou plus de deux sociétés, mais qui, euh, qui ont chacun ses règles. Et donc le narco a ses règles, et la, le reste de la société, est sous sous la, la, la, le contrôle de l'État à ses propres règles. Et donc, c'est les, les chocs, c'est la, la, la confrontation en, en permanence. Et, et bien sûr que ça, ça, ça devient une espèce d'eschizophrénie de, de, de, de pour la société, parce qu'il y a tout un, un secteur de la société qui vit sous la, la loi, les règles, les normes du narco. Et ça, ça va depuis la, les moyens de substance, c'est-à-dire le trafic jusqu'à les conceptions religieuses la, la santa muerte par exemple. Et de l'autre côté tu as tout l'appareil de l'État avec ses normes, ses règles, ses fonctionnements et la collision en, en permanence. Et donc la société au en milieu, entre les deux et, et donc la, la, la société la société en général si, si, si, si, si, si ce n'est si, pas avec les narcos et, ou même s'il si ne milite pas dans le sens de oui, il faut combattre les narcos, je suis parti de la répression contre les narcos, reste au milieu et donc devient un otage d'une situation où des différents systèmes de gestion de la chose publique sont en, en confrontation. Euh, il y a eu des mobilisations partout dans le pays, il y a eu une, des manifestations dans le sens de, de demander aux, aux autorités publiques de nouvelles façons de, de, de gérer les problèmes, il y a eu des demandes pour la clarification des violations des droits de l'homme, il y a vraiment la société civile qui a, a, a pris la, la, la question dans leurs mains et, et, a, et a fait un, un, un très bon travail. Un très bon travail de, de sensibilisation et surtout de, de, de, euh, dans la recherche de, de, de, de les dialogues avec les autorités publiques. Il n'y a pas eu de vrais résultats pour l'essentiel de cette situation. Et quand même, euh, la, la, la, la question de la société civile mobilisée par rapport à, au drame euh, mexicain est devenue un, un élément clé de la. De la, de la de, de, de tout cet univers très, très complexe que c'est la, la, la, la, la lutte avec le, le narcotrafic au, au Mexique. Il y a partout dans le pays des actions de la société civile, des ONG, des autres types d'organisations sociales qui cherchent à reconstruire justement le lien, un lien de, de, de, de, de, de, de, de cohabitation. Dans des situations très difficiles et, et, et pour des questions très différentes liées à la situation de violence en général. Par exemple, des organisations de la société civile qui s'engagent se, se, beaucoup par rapport à la situation de, des migrants et surtout le trafic des êtres humains liés à la migration illégale qui est aussi dans les mains de, des narcos. Et ça, c'est. Tout un autre champ d'action pour les organisations de la société civile, et pas directement liées à la question du narco, mais aussi à toute la problématique est, avec laquelle euh, l'action du narco traficant est, est liée. Et comme ça aussi, on, on peut dire par rapport à la défense de la, de, de, de, de, des journalistes qui sont, euh, qui sont tués, parce qu'ils dénoncent les, les situations. Donc il y a une société civile active avec des propositions qui se mobilisent. Parfois, elle obtient des accès, peut-être un peu limités, mais on sent que la société civile mexicaine n'est pas à côté de la problématique, sinon très engagée, même avec des risques.